Je me présente, je m'appelle Charlemance Cormier. Je suis la conservatrice au Musée acadien de l'Université de Moncton. On a eu la chance de participer au programme de re dans la partie atlantique. L'exercice pour nous a été vraiment de regarder à nos textiles, une section qui avait été négligée pendant plusieurs années. On a voulu mettre de l'avant principalement les couvertures et les tapis pour intégrer un nouveau système de rayons qui pouvait justement mieux les ranger pour la conservation à long terme. Le système dans le fond est très économique. Ce sont des, des accessoires, la quincaillerie qu'on a acheté justement euh, dans les magasins de la région. On a été avec un système très simple et c'est parce que notre technicienne Angèle Cormier était très connaissante. Donc, elle a réussi à, avec les informations reçues de, du programme de réorganisation, donc de reorg, de trouver une solution qui était économique pour nous. Évidemment, quand on prépare le tapis, ça prend toujours un peu de temps pour s'installer. pour s'assurer qu'on a les équipements nécessaires proches de nous. On a nos gants, mais aussi qu'on peut bien calculer. Il peut arriver plusieurs fois qu'on a réroulé le tapis si l'exercice n'est pas concluant la première fois. Donc, on s'installe. Il faut éviter le plus de plis possible, autant sur le papier que sur ton tapis. Donc, prendre le temps de bien l'installer, Vaut la peine, ça sauve du temps par la suite. Très économique, un carton enroulé d'une protection, donc une petite plastique ici, un euh, genre de Mylar, qui fait que c'est économique et euh, très bien protégé. Mais j'aime beaucoup placer une version du papier sur mon petit carton quand même. Alors, les tapis sont pas tellement grands, c'est facile d'aller déplacer. Plus grand, les pièces seront, une personne ou deux est l'idéal. Donc, on s'assure que les plis sont bien faits. Ça prend toujours un rouleau à partir et on prend son temps. Évidemment, ici, la pièce est très épaisse. Donc, c'est quand même un tapis épaisseur. Et on peut le remarquer dès le départ hein, que je sens ici qu'il y a une pression. Quand je vais me rapprocher, je vais ajouter des petites pièces pour le. Et que je vais aller me chercher des petites pièces pour renforcer mon, ma structure. m'aller bien et je rapproche la pièce de moi. L'idéal ce serait que je m'allonge le plus long possible. Je suis très satisfaite du résultat. Donc là on va l'attacher avec des cordes de coton. Pour ensuite le déplacer vers notre système. L'exercice est d'attacher, mais ne pas trop mettre de pression évidemment, pour que ton petit corps fasse une indentation dans le tapis. Et aux extrémités. La dernière étape identifier notre tapis. Donc, avec une prise de photo, une photo ici, seulement en imprimante, facile, en couleur, avec le numéro d'acquisition en gros numéro et on l'attache aussi aux extrémités pour pouvoir le déplacer et bien le lire sur les rayons. On a un système de vis. Mon tube est déjà prêt, installé, assez simple à glisser. Comme c'est un petit tapis, je peux le faire simplement et seul. Un plus grand tapis pourrait de demander de l'aide d'une deuxième personne. Et on réinstalle. Vous remarquerez aussi probablement que le système est pour le futur. Donc, on a voulu viser les futures couvertures piquées ou encore les tapis qui rentraient dans la collection du Musée Acadien de l'Université de Moncton. Et c'est pour ça que le système va un peu plus haut. Il y a aussi des systèmes qui ont une couverture et parfois, on a aussi doublé les couvertures. Donc, pour des raisons économiques, mais aussi parce que parfois les couvertures et les tapis étaient tellement petits qu'il était préférable d'enrouler deux. L'exercice est le même, mais il faut quand même prendre le temps de s'assurer que chaque tapis est bien protégé et qu'il n'y a pas de pli qui s'ajoute. Donc, il y avait peut-être un exercice en temps, mais ça se complétait quand même assez bien. Donc, sur l'étagère ici, donc hein, on peut voir les deux systèmes qui ont été utilisés. C'est sûr qu'on a acheté aussi beaucoup de matériaux. Ces matériaux-là, on les a utilisés euh, à bon essor, mais aussi, on a utilisé des trucs très faciles. Donc, d'acheter un petit euh, coton euh, assez économique euh, au magasin, puis ensuite de faire nous-mêmes nos lanières au lieu d'acheter des lanières pré -fabriquées. Donc, on a essayé d'utiliser des moyens maison, mais on a aussi été vers des moyens où on a quand même réussi à acheter, entre autres, du papier tissu, euh, qui était fort utile.